Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir vous présenter en exclusivité sur la page l'extension pour Sanseya Deck Building Asgard. Alors ce que je vous propose de faire c'est un rapide unboxing, ensuite on va regarder ensemble le livret des règles et surtout les nouveaux mécanismes qui sont mis en jeu et vous allez voir ça enrichit énormément l'expérience et puis dans une seconde vidéo ce que je ferai c'est de regarder bah bien entendu les cartes, les cartes des guerriers d'Asgard mais également les cartes des chevaliers de bronze car vous allez le comprendre il y a une belle évolution allez en attendant n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager la vidéo et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et c'est parti Allez, c'est parti pour cette présentation de Senseiya, les Chevaliers Zodiaques, Deck Building, Extension Asgard, donc de Yuka Baitsume. Bon, C'est toujours aussi, aussi quali, hein, toujours aussi bien travaillé, vous le remarquez. On est donc sur une proposition 60 minutes au niveau de la partie, 14 ans en plus, bon ça c'est parce qu'il y a de la bataille, hein, mais euh, franchement le, le, le jeu ça s'appréhende facilement à partir de, de 9-10 ans, et de 1 à 5 joueurs, puisque ben, on joue les chevaliers de bronze et qu'ils euh, sont au nombre de 5. J'attire votre attention sur le caractère très très qualitatif de la boîte euh, avec beaucoup, de, beaucoup de, de, de, de graphismes, des images qui ne sont pas les mêmes euh, en, fonction, euh, en fonction des côtés de la boîte, Enfin, il y, en y en a vraiment de partout. C'est euh, vraiment, euh, vraiment top. J'attire également votre attention sur le fait que c'est une extension hein, et donc euh, il vous va falloir euh, avoir euh, la boîte de base pour y jouer. Et puis, ben, pour l'avoir déjà ouverte un petit peu, ça vous apporte quand même de nouveaux mécanismes. Hein. C'est une question qu'on m'a beaucoup posée, oui, il y a de nouveaux mécanismes. Et je trouve également qu'il y a de nouveaux challenges. Donc sans tarder, on va regarder le contenu. Euh, 50 nouvelles cartes euh, brillantes, hein, comme d'habitude. Hein. Vous savez, l'effet un, euh, un peu brillant avec les, les, les reflets, c'était vraiment, vraiment top. On a 6 euh, plateaux. Alors ça vous allez voir à quoi ça sert On a un dé là aussi, on va voir à quoi ça sert Une statue de d'Odin, 7 saphirs et 40 nouveaux marqueurs Allez, sans attendre, on ouvre la boîte Bon ça souffle de façon plutôt facile je trouve On va tomber directement sur le livre de règles Mais avant d'aborder ce livre de règles Ce que je veux vous montrer c'est que même à l'intérieur de la boîte Vous voyez, ils ont placé euh, les armures des chevaliers euh, d'Asgard je trouve ça vraiment, vraiment, euh, vraiment top. Au-dessus, donc il euh, y, euh, y a les sept chevaliers. C'est euh, vraiment, euh, vraiment sympa. On va parcourir le livret ensemble, mais avant, on va regarder le contenu de la boîte. On va retrouver donc ces fameuses, ces fameuses cartes. Alors en fait, ce sont des cartes qui vont vous permettre de mieux euh, appréhender euh, euh, la façon dont vous jouez vous allez mettre votre pioche ici votre défaut ça va venir se coller là dans le coin et puis ici vous allez venir euh, ficher votre euh, votre armure donc en fait c'est ce qu'on faisait déjà Hein, mais il euh, y a un apport en jeu qui est significatif et qui va vous permettre également de rejouer euh, à la boîte euh, initiale, c'est que vous allez voir, on a euh, des pouvoirs qu'on va pouvoir déclencher avec des éclairs, éclairs qu'on va euh, notamment euh, gagner lorsque l'on aura terminé intégralement notre pioche, vous voyez ici, il y a un plus 1, donc on va gagner un éclair, et puis en gagnant cet éclair et en le capitalisant, on va pouvoir déclencher en fait, des effets qu'on regardera ensemble. Donc euh, bien entendu, chaque euh, chevalier a sa carte, ce qui est intéressant c'est qu'elle est recto verso, non pas que de l'autre côté il euh, y a des choses différentes, mais ça vous permet de choisir, soit vous mettez euh, vos cartes dans ce sens là, soit vous mettez votre carte dans l'autre sens. C'est intelligent, parce que si vous jouez par exemple euh, à deux joueurs, bah, vous allez placer les choses comme ça, et comme ça bah, vous n'aurez vous aurez pas les cartes qui vont chevaucher, donc ça a l'air de rien, mais il euh, bah, fallait y penser, et c'est génial. J'attire votre attention sur la carte de Hilda, qui est une carte assez spécifique puisque vous allez le voir on va monter un compteur euh, dessus et une grande une des premières grandes nouveautés en fait de ce Sanseiya euh, deck building Asgard c'est de pouvoir jouer en solo et oui il y a une version solo du jeu c'est génial comme d'habitude on va euh, retrouver euh, les éléments euh, aimantés hein, donc là on a euh, tout simplement les, les, les, les saphirs qui sont euh, sur les armures euh, d'Asgard et on va venir les coller sur cette statue d'Odin. Donc en fait, à chaque fois que vous allez récupérer un, un chevalier d'Asgard, vous allez venir coller comme ça un, un saphir dessus. Alors ça n'a pas vocation de tour de jeu. Euh, vous allez quand même devoir utiliser votre, euh, votre horloge de la boîte de start initiale. Hein. C'est toujours elle qui va mesurer la, la durée de la partie. Par contre, ce qui se passe, c'est que lorsque vous les avez les 7, eh ce qui se passe, c'est qu'on retourne et on débloque la robe d'Odin qui va vous apporter euh, des, euh, des avantages et, et, et des bénéfices. Donc ça, c'est extrêmement sympa aussi. Qu'est-ce qu'on retrouve donc Bon, Les socles hein, pour, pour l'armure d'Odin, on va la monter ensemble. Ces fameux nouveaux euh, éclairs qui vont vous permettre donc de débloquer les pouvoirs spéciaux. La roue qu'on va monter ensemble. Et puis vous voyez, ici, là, sont des nouveaux pions. C'est euh, le pion gelé. Donc euh, qui est euh, d'abord posé avec une valeur de 2, puis posé avec une valeur de 1. On va le voir ensemble dans le livret qu'on va, euh, qu va parcourir ensemble. Geler, c'est une nouvelle action en fait, euh, qui apparaît, qui va permettre d'utiliser des sorts, et euh, qui fait que ben, une fois qu'on l'a déclenché, pendant... Tant qu'on ne se soigne pas, on ne se dégèle pas et donc en fait la carte elle est immobilisée. Là voilà, on va retrouver euh, le pion Hilda. Vous avez vos pions de chevalier de bronze dans votre boîte initiale, le pion Hilda est à poser à côté de la carte de Hilda et lorsqu'elle bat des chevaliers, vous n'oubliez pas de poser les cartes sous ce pion là, ça permet de dire voilà j'ai battu, battu tel, tel ou tel chevalier. On va retrouver également un dé, donc ce dé en fait il va avoir plusieurs utilités, la première c'est les chiffres et puis ensuite les symboles, on le verra également ensemble quand on parlera des règles. Il est attribué à Hilda et ça lui permet, en fait, euh, c'est pour le jeu solo, en fait, c'est pour permettre de jouer Hilda euh, à votre place. Vous lancez le dé, vous allez définir euh, soit une première valeur qui va définir une action et puis ensuite, euh, ensuite un symbole qui va définir également euh, des pouvoirs, des, des, des interactions. Ça, c'est euh, les, euh, les petits clous pour euh, la fiche d'Hilda. Et puis, ben, bien entendu, on va retrouver les cartes que l'on va parcourir à la fin de la vidéo qui sont toujours aussi chouettes et qui ont des, euh, des images qui sont différentes hein, euh, des images initiales. Alors bien sûr il y a des nouveaux chevaliers donc c'est normal mais on a quand même des images différentes. Et puis ce qu'on va voir aussi et ça on le verra ensemble les armures ont un, une, double, une double couleur. Allez on regarde ensemble plus en détail le contenu de cette boîte, donc un livret qu'on va parcourir ensemble. 50 cartes, 35 personnages, 13 armures et deux reliques. Donc les reliques c'est ce qu'il y a là, on les regardera. On verra ce que ça apporte, vous voyez il y a vraiment beaucoup de mécanismes hein, qui, sont, euh, qui ont été ajoutés. On a des marqueurs de gel, donc là également on va, on va regarder ensemble de quoi euh, ça correspond. Des marqueurs d'énergie, hein, vous allez voir, c'est en rapport avec euh, les capacités euh, qui, sont, euh, qui sont présentées ici. Là je vous ai mis un petit setup de ce que peut être votre, euh, votre partie, hein, les cartes que vous allez euh, consommer, les cartes de votre pioche, la zone de votre pioche et votre armure actuellement euh, en jeu. Une statue euh, d'Odin donc. Voilà, hein, avec, euh, j'ai aimanté, c'est toujours le même système d'aimant, hein, vous venez poser euh, les, euh, les saphirs, hop là, dessus. Le plateau euh, de Hilda, donc euh, plateau qu'il faut, euh, qu faut constituer, que j'ai créé euh, ici avec, euh, avec le dé, et donc ce que vous faites, c'est que vous rajoutez euh, le marqueur de tour, il y a 24 tours pour battre Hilda. Alors, j'ai eu beau presser au maximum euh, ma fiche là, sauf c'est un peu lâche, regardez, oui, ça tourne vraiment très vite tout seul donc faites gaffe à ce que les tours bouge pas bouge pas tout seul euh, ça bon ça reste ça reste voilà une fois que c'est fiché c'est fiché par contre j'ai peur que le score bouge bouge tout seul alors est ce que je suis le seul à avoir ça est ce que j'ai pas monté les choses à l'envers j'ai pas le sentiment mais euh, voilà pour le coup ça sert pas assez et euh, ça tourne trop vite c'est vraiment la seule remarque que j'ai. Le fameux, le fameux dé de Hilda et son marqueur qu'on a, qu a déjà vu tout à l'heure. Je la pose là, on y reviendra. Allez, la mise en place. Donc ça, c'est le nouveau plateau joueur. Donc on va lire ensemble. En plus de la mise en place habituelle, chaque joueur récupère un plateau joueur associé au héros joué. Ainsi que trois marqueurs d'énergie. Donc on va partir... Euh, de facto, comme ça, avec euh, avec trois marqueurs, euh, marqueurs d'énergie qui vont nous permettre de euh, développer euh, des, euh, des coups spéciaux, on va dire. Euh, au niveau du plateau, euh, on indique donc euh, euh, les techniques. Donc ça, ce sont les techniques qu'on va pouvoir euh, développer, que vous pouvez utiliser durant la partie. Ainsi que les emplacements euh, de pioche. Donc La pioche, on la met ici. La défausse, qui va se retrouver ici. Et puis l'armure équipée. Qui va se retrouver ici. Donc on remarquera, euh, première chose, c'est que nos chevaliers sont passés argent. Ce hein, C'est plus des chevaliers côté euh, euh, bronze, c'est des chevaliers qui sont côté argent et que leurs armures sont à la fois bronze et argent. Donc ça c'est important, ça veut dire en fait qu'elles vont subir. Quand vous avez une carte comme ça qui est bicolore, ça veut dire qu'elle va subir à la fois les effets euh, qui devraient toucher des chevaliers euh, d'argent et à la fois des effets qui devraient toucher des chevaliers de bronze. Pour euh, les chevaliers euh, d'Asgard, on est sur du bicolore aussi, on est sur du bicolore or et argent, ce qui veut dire que eux vont subir les effets à la fois euh, pour l'argent et à la fois les effets qui seraient euh, dédiés aux chevaliers d'or. Comme d'habitude, euh, les cartes des euh, nouveaux héros et les nouvelles armures, elles sont mises euh, de côté, hein, euh, vous, allez, euh, vous allez les piocher et on verra euh, sous quelles conditions, sinon on mélange les 35 cartes restantes à la réserve de la boîte de base, c'est-à-dire que vous allez injecter en fait les cartes qui sont là, hein. vous allez injecter vos héros d'Asgard, vous allez injecter la nouvelle euh, Athéna, vous allez injecter Hilda, les nouvelles robes euh, Asgard également, vous allez injecter Freya, vous allez injecter des gardes d'Asgard à l'intérieur de votre deck euh, d'origine, ainsi que euh, les reliques, et puis vous pourrez commencer euh, à jouer. Et donc, pour commencer le jeu, vous n'oublierez pas, là moi je l'ai fait pour vous présenter, mais d'enlever les saphirs, puisqu'en fait les saphirs vont être rajoutés sur la statue d'Odin au fur et à mesure que vous allez progresser dans la partie. Et je vous le rappelle, ça va débloquer la robe d'Odin sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Donc on remarque ce nouveau plateau de joueurs, que je trouve être une super idée en fait. Euh, on va partir avec trois euh, marqueurs éclairs parce qu'en fait on va avoir des techniques hein, qu'on va pouvoir euh, utiliser. Les techniques je ne vais pas les présenter tout de suite, je vais peut-être faire une vidéo euh, exprès pour vous présenter les cartes, les chevaliers et les nouvelles techniques. Quand vous avez fini de piocher ici et puis que vous partez dans votre défausse, ici on va retrouver un plus 1. Et donc ce plus simple, ça va vous rajouter un éclair. Alors attention les éclairs, euh, vous n'avez le droit d'en capitaliser 3 au maximum. Donc c'est pour vous pousser en fait à utiliser, à utiliser vos techniques. Et quand vous voyez que vous allez arriver à la fin euh, de, votre, de votre deck ici. Pensez à utiliser, à déclencher, à déclencher vos techniques. Il y a des techniques qui nécessitent aucune énergie. Après, il y a une énergie à consommer, deux, et puis, et puis trois. Et puis, bien entendu, bah, plus l'énergie à consommer est importante, plus la technique est intéressante. Très rapidement, là, pour Iki, celle qui ne nécessite de rien consommer, c'est défausser une carte de votre main. Voilà. Sinon après on a l'illusion du phénix, c'est retirer une carte verte, bronze ou argent du terrain, puis compléter le terrain, voilà. Sinon, il y a « Renaissance du phénix », c'est « Détruire un de vos personnages marqués ». Alors, on verra ce que c'est que d'être marqué. En fait, être marqué, c'est soit être gelé, soit être blessé. Et puis ensuite, la dernière, c'est « L'envol du phénix ».« euh, Un Iki en jeu gagne plus 3 en combat face à un personnage ne possédant pas euh, de coups en cosmos ». Donc c'est sympa, parce que là, du coup, on se retrouve plus dans un univers, je trouve, de chevaliers du zodiaque avec des techniques qui leur sont propres. Euh, c'est vrai que déjà, sur leur carte, ils avaient une particularité, mais ils n'en avaient qu'une. Là, vous avez euh, euh, quatre techniques supplémentaires qui ne sont pas les mêmes hein, en fonction euh, du chevalier, et qui en plus induisent une charge, et je trouve que c'est vraiment euh, reprendre bien les concepts du, euh, du dessin animé, de dire voilà je vais consommer mon, mon cosmos, je vais charger mon cosmos, bien entendu au début de la partie votre deck il est petit, donc il va y avoir un turn qui va être rapide, donc soyez vigilant à bien déclencher en fait vos attaques euh, dès le début, et puis ensuite eh ben, euh, le deck va grandir de plus en plus, donc vous allez recharger de façon moins fréquente, donc faites attention. Ces techniques là vous pouvez les déclencher à chaque début de votre tour et vous ne pouvez en déclencher qu'une seule par tour. On y reviendra quand on en parlera. Les euh, nouveaux effets, donc on a des nouveaux effets euh, de jeu, notamment on va retrouver sortie, donc ça aussi c'est une petite nouveauté. Cet effet se déclenche une seule fois à l'instant où la carte rejoint la défausse de terrain. Donc Je vous rappelle que dans le jeu initial, on a une river avec à la fin une dernière position euh, qui définit moins 1 au cosmos et à la force de combat euh, de la carte. Et puis si celle-ci à la fin du tour n'est pas prise, elle va partir en défausse de terrain. Elle va sortir du jeu. En fait, elle est perdue pour le jeu. Il y a des effets qui permettent d'aller chercher des cartes à cet endroit-là, mais c'est assez rare. Et bien là, du coup, vous avez un effet euh, de sortie donc en l'occurrence que pour les chevaliers d'Asgard. Euh, et euh, Je prends un exemple pour euh, Siegfried. Euh, sa sortie, c'est euh, chaque joueur euh, gèle la première carte de sa pioche. Voilà, c'est pour vous donner un exemple. Alors gelé, justement, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'être gelé Donc C'est un effet qui est optionnel, attention, et euh, qui ne peut être déclenché qu'une seule fois. Si le joueur décide d'appliquer l'effet qui est associé au mot gelé, alors il gèle sa propre carte. Donc si je veux utiliser l'effet qui est à côté du mot gelé de ma carte, je vais moi-même geler ma carte. Et cet effet, ça peut être de geler la carte d'en face ou alors de détruire les cartes gelées euh, d'un adversaire. On peut faire euh, plein de choses, vous allez voir, on, on regardera ça quand on euh, dépiotera euh, toutes les cartes et tous les personnages. Alors il faut savoir que euh, toutes les cartes peuvent être gelées. Les armures euh, également, c'est important. Donc ensuite on a l'effet euh, marqué, donc ça c'est un effet qui est obligatoire et qui se déclenche en réaction d'un autre effet. Sur les cartes, vous allez avoir la valeur marquée qui est inscrite dessus, avec un effet qui est associé. Et cet effet doit obligatoirement se déclencher euh, dès l'instant que euh, la carte subit euh, soit une blessure, euh, soit un, un marqueur gel. Voilà, donc c'est ça en fait euh, l'effet marqué, c'est un effet supplémentaire. Certains effets euh, ciblent des cartes qui sont elles-mêmes marquées, c'est-à-dire toutes les cartes en jeu avec au moins un marqueur de blessure ou un marqueur de gel sur elles. Donc ça aussi, c'est plutôt sympa. Vous voyez, il y a des mécanismes qui sont supplémentaires, qui sont rajoutés, et franchement, je trouve que ça va rajouter énormément de challenge. Donc la carte gelée, elle va se faire avec les jetons euh, qui sont ici, et quand on va euh, geler euh, une carte, on va y poser, alors par exemple je vais geler l'armure de Iki, on va y poser un marqueur gelé comme ça sur la phase 2, et puis pour la soigner, en fait pour la dégeler, il va falloir la soigner deux fois, en fait, parce que si je la soigne qu'une seule fois, hop, je retourne. Je passe en 1 et pour la dégeler totalement, hop, je vais, euh, je vais passer euh, comme ça, il va falloir que je consomme deux marqueurs de soins, donc des, le soin c'est le cœur, hein, euh, sur, sur la carte gelée pour pouvoir euh, la libérer. Les nouvelles armures. Ah les nouvelles armures. Donc il y a des nouvelles euh, armures qui entrent en jeu qui sont des armures bicolores. Donc elles sont à la fois argent et bronze. Elles vont donc subir à la fois les effets qui sont pour les armures d'argent et à la fois les effets qui sont pour les armures de bronze. Donc la nouvelle armure de bronze, elle est écartée lors de la mise en place, hein. il n'y a pas de problème, comme, comme les, les, les cartes d'armure originales. Et elle rejoint votre jeu pour des conditions bien spéciales. En fait elle va retourner dans votre deck, vous allez pouvoir vous offrir la possibilité de la piocher lorsqu'un chevalier d'or de la boîte de base donc, est acquis par un joueur. Tous euh, les joueurs possédant euh, leur armure de bronze équipée ou en main peuvent échanger cette armure avec la nouvelle, voilà tout simplement. Et donc dans ce cas, ben, l'armure de base de bronze, eh ben, elle est retirée de la partie. Donc en fait, à ce moment-là, vous allez remplacer votre armure de bronze officielle par cette nouvelle armure qui euh, va vous permettre d'avoir des effets supplémentaires et puis qui elle-même ben, subit des effets aussi euh, supplémentaires. On va regarder les deux euh, reliques qui sont ici, donc ce sont des cartes euh, nouvelles également, il y a l'anneau de Nibelungen et euh, euh, Balmung, Balmung qui est euh, l'épée euh, d'Odin, ce sont des reliques et euh, les reliques restent en jeu d'un tour à l'autre, d'accord euh, celle ci euh, n'occupe pas pas d'emplacement euh, au niveau de la réserve d'armure. Hein, ce n'est pas des choses qui vont prendre la, des places ici. Et un joueur peut donc avoir une armure et une relique en jeu euh, devant lui en même temps. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. On va les lire quand même un petit coup. Euh, donc on a envoyé euh, l'effet euh, de brillance là, il est vraiment... Ah, je vous le montre pour que vous puissiez en profiter. Alors, on a l'anneau de Nimbelungen avec un effet de mise en place. Euh, placer cette carte dans la zone de jeu d'un adversaire qui euh, ne peut plus équiper d'armure tant qu'il ne l'a pas affrontée. Et euh, pour l'affronter, bah, il faut lui faire euh, 5 euh, de dégâts. Et euh, ça le, la, la, la placera euh, dans sa défausse. Et quand elle arrive, le joueur actif applique l'effet de mise en jeu. Donc au moment où il la joue, il applique l'effet de mise en jeu. Voilà. Donc ça c'est sympa parce qu'en fait cet anneau-là, il, euh, il est maléfique. Vous allez le, le balancer euh, dans la main euh, du joueur d'en face et puis ben, euh, tant qu'il n'a pas réussi euh, à la combattre, euh, à combattre cet anneau, eh ben, il ne peut, euh, peut plus utiliser son armure. Je trouve ça vraiment sympa. Et puis Balmung euh, également. Euh, gelé. Donc on peut geler cette carte et on détruit une relique en jeu ou une armure d'or d'une défausse. Placez Balmung dans la zone de jeu du joueur ayant subi l'effet. D'accord. Et dans la partie noire, son coût est réduit de 1 en cosmos à chaque saphir d'Odin présent sur la statue. Donc elle part avec un quota de 9. Et à chaque fois en fait que vous rajoutez sur votre, votre statue d'Odin un saphir, et bien elle perd en fait une valeur. Euh, voilà, elle perd une, une, une valeur de force de cosmos. Le double rang, euh, j'en ai déjà un petit peu parlé, hein, certaines cartes disposent de deux rangs, euh, contours bicolore. une carte possédant euh, deux rangs est infectée par tous les effets ciblant les deux rangs, donc on nous explique ici hein, que lorsque Sid de Mizar sort du terrain, son effet sortie ciblant les personnages or euh, affecte donc les guerriers divins, euh, Puisqu'ils sont à la fois or et, euh, et argent. Voilà, donc son effet de sortie c'est chaque joueur gèle tous les personnages or de sa défausse ou, euh, ou euh, défausse un Shun. Puisque forcément c'est Shun qui combat, qui combat bizarre. Allez on va regarder le Saphir, hein. on va regarder les Saphirs et la robe d'Odin. Alors là je les ai tous collés mais il faut savoir que c'est à partir du moment où il y en a 7 que euh, en fait, euh, l'armure se retourne, hein, euh, c'est-à-dire qu'on part du principe que si vous en totalisez 7, euh, vous pourrez euh, bénéficier euh, de l'effet de l'armure. Donc les saphirs d'Odin euh, est présent sur la carte, hein, des, chevaliers, euh, des chevaliers divins, on le voit là, ici, là, dans, le, dans, dans le petit coin, je vais vous montrer, euh, voilà, Fried, et puis bah, bien entendu, ici, on a, on a un petit saphir, donc à partir du moment où on va le récupérer, on va, mettre, on va rajouter un saphir. Donc, lorsqu'un guerrier divin euh, quitte le terrain, placez un saphir d'Odin sur l'emplacement libre de la statue d'Odin. Alors, il parle d'emplacement, mais en fait, il euh, n'y a pas d'emplacement, il n'y a pas d'endroit euh, délimité. Je pourrais mettre mes saphirs euh, comme ça. Alors, c'est vrai que pour faire propre, on, on a tendance à les mettre au tout, mais. Euh, voilà, je trouve qu'ils auraient dû mettre des petits emplacements, ça aurait, été, ça aurait été bien de délimiter, même si ça se délimite euh, euh, naturellement. Hein. Donc lorsqu'un guerrier divin quitte le terrain, on place un saphir d'Odin sur l'emplacement libre de la statue. Ça ressemble furieusement à ce qu'on avait avec les flammes des, euh, des chevaliers d'or. Et euh, une fois que cette saphir d'Odin sont placés, on retourne euh, la statue pour débloquer l'accès à la robe d'Odin. Donc voilà, on va regarder en fait ce qu'elle apporte, hein, cette armure. Donc je la retourne à partir du moment où j'ai mes 7 euh, saphirs euh, dessus. Euh, déjà, j'aime beaucoup le, le, le, la partie noire. On va commencer par elle. Pour le reste de la partie, pour tout le reste de la partie, les effets de sortie sont appliqués deux fois. Alors... Euh autant que faire se peut, vous les appliquez deux fois. Et puis sinon, elle apporte également quelque chose, mais là, c'est pour tous les joueurs qui en bénéficient, c'est une seule fois à votre tour, défausser votre armure équipée, donc en fait, vous, vous retirez votre armure, pour qu'un héros en jeu gagne plus 2 en attaque et plus 2 en cosmos, si on part du principe qu'il s'équipe virtuellement euh, de l'armure euh, d'Oda. C'est un bel apport euh, qui euh, permet en fait... Ce que je trouve très intéressant, en fait, dans ces apports-là, c'est que comme vous injectez ce jeu-là dans votre boîte de base, vous allez vraiment redécouvrir le jeu de façon, euh, de façon nouvelle. Vous allez avoir des mécanismes différents, et vous allez vraiment avoir des rebondissements euh, qui vont être différents. Je trouve que c'est super bien vu euh, de la part de, de, de Maxime, qui est l'auteur euh, de cette extension. Voilà, ils, ont, ils ont réfléchi euh, à, euh, aux éventuels écueils qu'il pourrait y avoir. Je rappelle pour l'avoir contacté que dans euh, en fait, euh, cette extension, vous avez deux fois chaque chevalier divin, vous avez deux fois, euh, vous avez en double tous euh, les gardes d'Asgard, vous avez en double Freya. Donc en fait ce qui se passe. C'est que vous avez en double les armures aussi. Ce qui se passe, c'est que euh, vous n'allez pas vous retrouver avec euh, une extension qui est diluée dans, euh, dans, euh, dans la boîte de base. Parce que c'était le risque hein, de ne rajouter que euh, 8 chevaliers euh, dans, dans, dans, dans votre deck euh, initial, dans votre river initial. Vous auriez pu ne pas tirer assez souvent en fait cette extension pour pouvoir vraiment bénéficier. Et par exemple, venir à bout de cette, de cette fameuse horloge entre guillemets euh, d'odin qui se rajoute je le répète à, à l'horloge initiale là vous les avez tous en double et donc ils vont sortir deux fois et ça va vraiment faire que euh, l'extension va prendre toute sa place et toute sa signification euh, dans, euh, dans vos parties qui sont régénérées qui trouvent un, un, un, un souffle supplémentaire euh, dans la partie on regarde euh, l'arrivée de ce fameux euh, mode 1 joueur que je présenterai peut-être pendant un, un, un petit, euh, un petit euh, let's play. Donc le mode 1 joueur, la mise en place, euh, vous suivez euh, la même mise en place que le mode de jeu classique à l'exception... De l'horloge, cette fois-ci l'horloge va disparaître puisqu'en fait on va voir que c'est sur le plateau d'Hilda que euh, les tours vont se, vont, se, vont se compter en fait. Euh, vous disposez euh, du zone de jeu euh, Hilda en la plaçant euh, à portée, avec un dé, avec un marqueur Hilda et donc avec le plateau avec la roulette. Donc je vous rappelle que c'est tout ce petit monde là. Et euh, l'objectif euh, c'est euh, la partie se termine à la fin du 24 e tour, donc les tours ils sont comptés ici. Je le redis, je trouve que la roulette est un petit peu lâche et du coup moi ça tourne vite. J'espère que pour vous ça sera un petit peu plus serré, que ça marchera un petit peu mieux. C'est un détail, Il hein. suffit juste de faire attention à, à, à son tour. Donc il y a 24 tours à faire. Les PV se calculent de la même façon que le mode de jeu classique, sauf pour Hilda qui perd un PV pour chacun de ses personnages marqués à la fin de la partie. Donc je vous rappelle que marquer c'est soit être gelé, soit être blessé. Donc, euh, le déroulement d'un tour, Hilda va acquérir euh, une carte euh, du terrain. Donc, vous allez installer votre, votre jeu de façon classique. Hein. On va euh, lancer euh, le dé. Et euh, en fait, sur le dé, il y a euh, des petits numéros. Là, c'est le numéro 6, euh, le numéro 3, hop, le numéro 2. Donc, il y a des petits numéros comme un dé classique. Vous allez lancer euh, le dé. Uit. Voilà, je fais 3, et donc en faisant 3, ben, je viens chercher cette carte-là. Donc elle choisit cette carte-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est comme ça qu'elle se sert, tout simplement. Hein. Ensuite, Hilda applique l'effet du dé. Donc en fait, sur le dé, on voit qu'ici, il y, euh, y a des symboles. Et euh, chaque symbole est euh, expliqué dans le livret, mais il est également expliqué euh, sur, euh, sur la carte. Donc après avoir appliqué euh, les effets de dé qu'on verra tout à l'heure, euh, vous jouez votre face principale. Vous, hein, en tant que joueur unique. Donc, euh, vous jouez votre tour normalement, euh, sans compléter euh, le terrain. Vous pouvez jouer euh, des effets ciblant Elda, qui est votre adversaire. Et ensuite, euh, vous jouez votre phase d'entretien. Vous résolvez donc euh, cette phase normalement. Vous êtes le joueur actif. Et euh, lors de cette phase, euh, la dernière carte du terrain est retirée, même si euh, elle n'est pas euh, dans l'emplacement 6. Si l'emplacement 6 a été, euh, a été pris pendant la partie, et qu'il vous reste une carte en 5, ben c'est cette carte-là en fait qui va, euh, qui va être retirée. Et puis, ben, vous faites progresser euh, le compte à rebours euh, d'Ilda euh, de, de un niveau. On a des spécificités euh, pour elle également. Euh, Ilda n'applique jamais euh, l'effet de jeu euh, euh, de ses cartes. donc Elle ne peut ni détruire, ni blesser, ni geler, ni la mise en jeu, ni euh, marquer. Euh, vous seul euh, subissez les effets de sortie. Hein, je vous rappelle que quand une carte va sortir du jeu, euh, vous allez avoir des effets. Donc quand un guerrier divin euh, sort du terrain, au lieu de rejoindre la défausse euh, du terrain, Hilda acquiert, euh, acquiert la carte automatiquement. Voilà, donc si en fait un chevalier n'a pas été pioché pendant la partie puis est censé être perdu, ben, c'est Hilda qui le récupère. Donc vous aurez tout intérêt à essayer de récupérer les chevaliers divins qui passent parce que sinon ben, ce, sera, ce sera pour sa pomme euh, à elle. Attention, les effets de sortie hein, euh, qui vont euh, se faire à ce moment-là, puisqu'eux oui, ils contiennent des effets de sortie, euh, ne s'appliqueront qu'à vous. Euh, lorsque Hilda doit euh, détruire, blesser ou geler. Une de ces cartes, elle choisit en priorité celle rapportant le moins de PV. Hein bah oui, hein, pas folle la bête. En cas d'égalité, Hilda choisit la carte avec la plus faible valeur de force et de cosmos cumulée. Alors si vraiment euh, voilà, ça, ça coince, euh, vous faites le cumul des deux valeurs et elle choisira euh, celle qui a euh, le moins. Et puis si jamais bah, l'égalité euh, persiste, bah, là à ce moment là c'est vous qui choisissez. Je pense pas que ça arrivera souvent. Lorsque Hilda doit défausser une de ses cartes, elle choisit en priorité là aussi celle avec la valeur la plus faible de force et de cosmos cumulé. Et puis ben également en cas d'égalité, c'est vous qui choisissez. Donc la zone de jeu, on va regarder la zone de jeu euh, de Hilda, en premier on a sa main, hein, sa main qui doit être bah, bien entendu euh, visible, hein, euh, qui doit être présentée, euh, qui doit vous être présentée, Hilda ne peut pas avoir plus de 5 cartes en main à la fois, et si elle en acquiert une sixième, bah, elle défaut aussi immédiatement la carte de sa main euh, euh, qui est la plus à gauche, hein, d'accord, donc euh, de ce côté là. L'armure euh, équipée, donc, bah, elle va pouvoir euh, s'équiper euh, d'armure comme tout le monde, hein. lorsqu'elle acquiert euh, une armure, euh, elle l'équipe in... immédiatement, déjà, ça c'est pratique, et euh, si une armure était déjà équipée, ben, en fait, euh, il a euh, des fosses euh, pour équiper la nouvelle simplement. Donc la défausse euh, de Hilda, c'est une zone du plateau hein, qui est conservée face visible, les cartes défaussées par Hilda, euh, les cartes rejoignent la défausse dans l'ordre dans lequel elles sont défaussées, attention c'est très important, et euh, si plusieurs cartes sont défaussées en même temps, l'armure doit être défaussée en premier, puis euh, les cartes de la main euh, de gauche à droite, donc ça ça a son importance aussi puisque... Il y a des phénomènes de pioche en fait euh, qui, doivent être, qui doivent être joués et euh, c'est pour pas trop, faciliter, pas trop faciliter non plus euh, le jeu. Donc ensuite on a euh, la pioche hein, euh, de Hilda qui est, euh, qui est ici. Lorsque Hilda utilise l'effet euh, 2D pour euh, piocher, eh bien, euh, les cartes qui sont écartées euh, du jeu sont placées euh, dans la pile, face cachée, euh, sur le plateau euh, de Hilda qui est ici. Ensuite euh, les cartes détruites ben, elles vont aller sous son jeton, hein, euh, le jeton qui... Euh, qui est ici, vous avez, vous récupérez vos jetons de chevalier de bronze de votre boîte initiale, et puis, bah, bien entendu, on vous en donne un pour, pour Hilda, et puis, bah, sinon, elle a son plateau de, de jeu, qui euh, a l'avantage de vous faire un récapitulatif des capacités euh, 2D de Hilda, que l'on va voir tout de suite, les effets 2D. Donc, quand je tire le symbole moins, ici, je euh, défausse une carte au hasard de ma main, Piocher. donc Hilda récupère en main la carte du dessus de sa défausse, donc ici de sa défausse, vous allez passer la carte de là euh, sur le plateau, d'accord Elle va être posée euh, face cachée, et puis la carte est ainsi écartée, et elles ne sont plus considérées en jeu, mais eh ben, elles vont apporter euh, des PV à la fin de la partie. Donc sa capacité à elle, à capitaliser en fait euh, des PV, c'est notamment de venir masculer des cartes de la défausse euh, jusqu'à la zone qui est ici. Purifier, ça c'est sympa, vous retirez toutes les cartes du terrain, puis vous recomplétez le terrain. Alors que là, c'est une espèce de mulligan en fait. Hilda gagne 1 en soins et cumule toutes les valeurs de soins de ses cartes. Armure comprise, ça c'est très fort. Hilda utilise tout le soin cumulé, pour soigner les cartes marquées donc les cartes marquées c'est les cartes qui sont à la fois gelées et blessées les cartes ainsi soignées sont placées dans sa défausse donc ici voilà lorsque hilda soigne des cartes elle choisit en priorité celle qui apporte le plus de pv bien entendu un hein. gelé ben vous gelez une carte au choix de votre main hein, d'accord euh, la force hilda défausse toutes les cartes armures comprises possédant une valeur de force. Puis utilise toute la force cumulée, attention, pour accueillir les cartes du terrain. Ça, c'est badass. C'est-à-dire que si vous faites force, vous allez additionner l'intégralité des forces que vous avez. Et après, ben, c'est open bar du marché. quoi. Donc ça, je ne vous cache pas que c'est une seule valeur dans le, <rire> dans le dé. En l'occurrence, c'est la phase 5. Mais c'est sympa. Et puis ensuite, Cosmos, ben, je vous le donne en 1000. Hein. Vous défaussez toutes les cartes, armure comprise, posées dans une valeur de Cosmos. Et vous utilisez l'intégralité de cette valeur de Cosmos pour aller faire votre petit marché. C'est sympa. Attention, lorsque Hilda acquiert des cartes, elle choisit en priorité celle qui apporte le plus de PV également. C'est malin, en fait, elle fait tout pour jouer toujours au mieux et puis pour vous embêter un maximum. Voilà, il y a une petite variante qui vous est également proposée, c'est pour le jeu multiple. En fait, c'est d'appliquer la règle qui est utilisée dans le mode solo, à savoir que même si vous êtes venu prendre en fait, la dernière carte qui est ici, et bien à la fin du tour, c'est la, la carte qui est juste après va partir, va partir en défausse de terrain. Donc ça, ça permet de faire tourner beaucoup plus euh, le jeu et puis euh, de résoudre plus d'effets de sortie. Et euh, voilà, c'est pour, pour dynamiser encore, encore un peu plus euh, votre game. Allez, on en a fini avec euh, les mécanismes. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous faire une seconde vidéo qui sortira soit aujourd'hui, soit allez demain au grand max. On va regarder euh, les mécanismes des nouvelles cartes. Euh, à la fois de nos nouveaux chevaliers avec les fameuses techniques qu'on va lire ensemble, et puis on va regarder également euh, les apports euh, de ces chevaliers euh, divins, euh, de ces huit chevaliers divins, des nouveaux personnages comme, euh, comme Hilda, comme euh, Athéna, hein, qui euh, n'est pas la même Athéna que le jeu euh, de base. On va voir Freya et on va voir les, les gardes euh, d'Asgard, puis je relirai euh, malgré tout euh, les, euh, les armes. Euh, Balmung et l'anneau de Nibelungen. Bon, je pense qu'on ne peut pas passer à côté de cette extension, ça me paraît clair, euh, elle offre des nouveaux mécanismes, ce qui me marque surtout c'est que l'offre de nouveaux challenges c'est comme ça que moi je le vois le mécanisme de jeu original était très intéressant, mais moi avec cette extension là, j'ai plus le sentiment de combattre les gens avec qui je jouais à côté, d'être plus dans l'affrontement, c'est ma première impression, et je pense que ce sera la vôtre aussi. Donc, moi, je ne passe pas à côté, c'est clair, je vous la conseille vivement. Ce n'est vraiment pas juste un ajout de chevalier supplémentaire à ce que vous aviez déjà. C'est l'ajout de tout un système de mécanismes enrichi. Et on repense presque une certaine partie du jeu... Et puis on a euh, du coup des cliffhangers qui me semblent plus intéressants encore et euh, des possibilités de jeu qui se multiplient. En plus l'avantage c'est vraiment de reprendre sa boîte de start, d'y insérer en fait cette extension et de revivre une expérience qui peut carrément caractériser comme étant nouvelle. Donc euh, pour moi c'est le top du bon point. Voilà je vous donne rendez-vous dans une seconde vidéo où on va découvrir ensemble les guerriers divins et leurs robes, et également on va regarder ensemble les euh, chevaliers de bronze argent, et puis les quelques personnages supplémentaires que nous offrira cette extension. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons jets, bah parce qu'il n'y a que ça pour foutre le type d'en face, et vu que maintenant il y a un dé pour combattre contre Hilda, bah, ça a tout son sens. A très bientôt